Il va bien falloir qu'on aille se coucher. Et là, là, je la... Des types qui s'effondrent sur des comptoirs, des conversations grasses, sur le dernier endroit où on a planté sa pompe à plaisir, des remarques aigries sur ce pays incompréhensible qui nous accueille, nous ouvre gracieusement les cuisses de ces femmes, et nous les retire aussitôt Oh, c'est quoi le gros pays, là, au-dessus de la Chine C'est la Russie.